Peur de merde, bon qu'à faire casser le cul par les boys band Toute ta vie dans les maisons d'autistes, bon, dans bon dans de qu'à bon qu tirer des queues et une chochotte, fais pas ton nerveux Sur les chantiers il pleut, et très jeune on se fait vieux C'est vrai qu'un musicien, un magicien, ça fait des envieux Au service de la petite plebe, bon, on attend toujours le pourboire Ouvre ta gueule pour, pour si voir, ainsi rhétorique, y'en a plein de réservoirs Pas assez vulgaire pour mettre un coup de 44 dans ta mère Pour l'Afrique je me dois de rester poli et traîner ces chaînes de merde de Bunji. Tu négocier T'as qu'à signer ici. T'as l'habitude des enculeries T'inquiète, je te ferai un bon prix. Je pourrais en faire des kilomètres de ta merde en boîte. Comment je te déboîte en 2-4, 3-4, en 4-4, à 4 pattes. Le talent est une belle rousse, les salopes sont à mes trousses. Gate of gate Genius. Of genius. Of genius.